Salut, salut c'est sœurs Alice Aujourd'hui voici un nouveau mini-cours de japonais consacré à l'écriture japonaise et aujourd'hui on parle de katakana. Allons-y Allons vous avez de l'eau magie, maintenant on va faire les katakana et ensuite il ne vous restera plus que les katakana et vous saurez tout au katako qu'elle l'écriture japonaise pourrait se suffire à elle-même rien qu'avec les hiragana, mais on y ajoute les kanji. Et pour que les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas japonais, puissent s'y retrouver phonétiquement, il y a les kan... inversement, pour que les Japonais puissent s'y retrouver magie. L'eau, la, i u ressemble beaucoup au KU, en fait tout simplement c'est un coup. auquel on rajoute un petit que quand vous êtes au Japon et que vous vous retrouvez face à un menu par exemple dans un restaurant qui a des tendances italiennes ou françaises même là vous vous dites Et voilà, vous êtes maintenant des masters en écriture de japonais pour les hiragana, les romaji et les katakana. Ne reste plus que les kanji. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bye bye